Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons décortiquer l'exemple Où suis-je dans sa première version. L'objectif de l'exemple, il est simple, il est juste de récupérer les informations du Cell Location Manager, c'est-à-dire en fait la position, les éléments magnétiques, c'est le fameux attribut headings. Donc c'est super simple, Bon, il faut configurer un petit peu, mais vous allez voir que ça se passe bien. Voyons donc ce que fait notre petit exemple. Donc il m'affiche une fenêtre, là manifestement j'ai activé la localisation. Je peux ici demander où je suis et donc vous voyez alors euh ça bouge, donc parce que mon orientation face au nord magnétique, elle change. Donc vous voyez bien que en bas, les headings, ça s'affole. Par contre, effectivement, comme je ne peux pas me déplacer et continuer d'être filmé, eh bien les informations qui sont relatives à la géolocalisation, eh bien elles ne changent pas. Et puis là, si je fais ici arrêter, eh bien il me dit que c'est la dernière position qui est connue que je vois latitude et longitude j'ai plus de date et puis bien évidemment je peux continuer à bouger et ma position relative au nord et eh bien elle ne change pas. Regardons les préférences donc ici si je vais sur confidentialité j'ai localisation vous voyez que je peux l'arrêter ici je la désactive et ici je la réactive mais je peux également euh, l'activer application par application et en particulier, vous voyez que où suis-je, je peux la désactiver à la main, comme ceci. Si je réexécute mon application, et bien, euh, elle s'exécute normalement puisque les euh, localisations est active, mais par contre, vous voyez que j'ai une erreur. Parce qu'effectivement, si la géolocalisation est activée sur le terminal, elle ne l'est pas pour cette application spécifique. Regardons le code de euh, notre application et intéressons-nous dans un premier temps au fichier info.plist qui est une nouvelle entité que nous devons modifier. Donc je le sélectionne ici. Pour le modifier, alors, vous pouvez le faire comme vous voulez. Moi ce que j'aime bien c'est de modifier en source mais vous pouvez y accéder sinon euh, directement et vous obtenez les choses sous cette forme là donc c'est un fichier XML classique et en fait euh, ce que j'ai rentré ici donc juste avant la fin de mon dictionnaire de données j'ai rajouté ici euh, un NS Location Always Usage Description donc le truc qui va apparaître dans mon message euh, au moment où je vais demander l'autorisation pour la première fois et euh, ici, le NS Usage euh, Location Usage Description, qui est celui qui apparaît dans les préférences. Voilà. Euh, évidemment, comme euh, c'est un always que j'ai choisi, je mets ici always. Il faut que je sois cohérent. Hein. Si je mets un always et que j'ai choisi un Win in Use, ça peut donner des trucs un petit peu bizarres, parce que quelque part ça fait office de déclaration aussi. Intéressons-nous au View Controller. Donc il est extrêmement simple, je crée ma vue et vous voyez que, en fait, j'affecte cette vue à la main view, mais uniquement si la gestion de la localisation est activée, sinon j'affiche un message d'erreur sous forme d'une alerte. On a déjà vu ça et puis ça, c'est la gestion de la rotation. On ne va pas s'appréhender là-dessus, vous connaissez déjà. Regardons maintenant ma vue, donc j'ai ici un certain nombre de variables le cas. alors c'est normal, j'ai pas mal de labels dans tous les sens, des boutons, enfin bon, vous avez vu l'interface, euh, vous savez faire, hein, et puis j'ai ici un boulin qui me permet de savoir s'il si est actif ou pas, euh, ici c'est le init, je ne vais pas rentrer en détail, hein, le gros du code c'est l'initialisation euh, des labels, etc, etc, euh, le add target, euh, bon, bah pour ça il n'y a pas de, de, de choses nouvelles, et puis ici vous avez euh, tous les subviews, et puis bon. Voilà pas la positionner, ça c'est requis mais je ne m'en sers pas et puis j'ai le positionnement que je ne vous ai pas mis ici où je positionne les frames les unes après les autres, c'est archi classique vous connaissez. Par contre la fonction calcul position qui est invoquée par mon bouton est plus intéressante à regarder. Donc là j'ai deux modes, c'est une bascule. Donc soit euh, elle est active euh, la localisation et dans ce cas là euh, je vais l'arrêter, je vais, vais repositionner mon bouton pour la redémarrer. Donc je fais des Stop Updating location, des Stop Updating Eddings et puis euh, je mets euh, un petit euh, élément spécial dans le texte. Sinon je la démarre, donc je vais dire que je suis en train de chercher, euh, je vais, euh, donc ça c'est dans le label, je vais dire que je suis euh, le délégué, euh, je choisis euh, bah, mon accuracy, euh, je vais la prendre la meilleure donc ça va être coûteux en énergie. Mais bon, c'est pour vous montrer. Et puis je fais un start updating location. Et si euh, le headings est disponible, je fais également un start updating. Sinon, je dis que je ne l'ai pas. Voilà. Et ensuite, je dis que mon bouton s'est arrêté. Et puis, euh, je mets euh, activated à tout. Jusque-là, c'est simple. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à répondre au protocole cell location manager delegate. C'est simple. Donc, la première méthode, c'est la méthode qui va me dire qu'il y a un problème. Donc je vais marquer échec et puis je vais afficher la raison de l'échec et puis après je mets tout à... ça veut rien dire. Et j'ai maintenant les deux méthodes qui vont être invoquées lorsque soit la localisation a été mise à jour, soit les headings ont été mis à jour. Vous voyez donc je procède en fait tout simplement, je mets à jour les attributs en affichant les valeurs que j'ai récupérées. Hein, vous noterez ici euh, simplement euh, la gestion euh, du format de date pour donner euh, une date. Mais euh, voilà, hein, après ça, je ne sais pas trop m'en servir de ces trucs-là. Alors si, euh, les coordonnées GPS, euh, je sais m'en servir après quand j'ai une carte. Euh, mais pour l'instant, je me contente de les afficher. Et puis cela, je ne sais pas du tout m'en servir, donc je me contente encore plus de les afficher. Voilà, donc c'est finalement pas si compliqué que ça, c'est extrêmement facile de trouver sa position, même des informations sur l'orientation, le nord magnétique, tout ça, c'est assez génial. La protection de la vie privée est assurée par le système d'exploitation avec la demande d'autorisation suivant les deux modes et bien évidemment les suggestions d'Apple sont de réfléchir correctement à ce que vous demandez. Donc là, dans mon exemple ridicule, je demande always, c'est clairement surdimensionné. Well in use serait largement suffisant. Euh, je peux également choisir un mode, euh, mais je dois le renseigner. Et puis ben voilà, euh, il ne reste plus qu'à à vos claviers. Et maintenant, on est mûr, puisqu'on a la localisation géographique, pour jouer avec des cartes. Ce sera dans des séquences ultérieures.